Il y a trois compétences à acquérir pour que quelqu'un soit capable d'écrire une séquence d'action, un programme ou un algorithme pour atteindre un objectif. La première, c'est de lui donner les différents éléments qu'il va devoir assembler et que cette personne est juste à les mettre dans l'ordre. Par exemple, une tâche facile, se préparer pour aller à l'école, on la décompose en différents éléments et on demande l'élève ou à l'enfant de nous les remettre dans le bon ordre. On peut aussi appliquer ça à la réalisation d'une pile. Si je veux faire une pile de Lego, par exemple, j'ai une séquence de couleurs que je vais devoir respecter. Et je vais devoir empiler les briques pour respecter la séquence de couleurs. Mais parfois, je peux avoir deux briques sur le même étage. Et donc, dans ce cas-là, l'ordre dans lequel je mets ces briques n'a aucune importance. Ici, je peux mettre ma brique jaune avant la bleue, ou l'inverse, je réaliserai la même pile. Et donc, cette question de euh, trouver un ordre dans lequel mettre les actions pour atteindre un objectif et de voir que parfois l'ordre importe, parfois l'ordre n'importe pas, c'est quelque chose d'important pour concevoir les programmes. La deuxième étape, c'est de donner un programme ou un algorithme qui est partiel, c'est-à-dire on a mis les premières étapes et il reste quelques pas à faire pour atteindre l'objectif, où il reste, je ne sais pas, euh, euh, une ou deux étapes à faire pour arriver à l'école et de lui demander de terminer un programme qui est déjà construit, rajouter un petit bout, peut-être au milieu, peut-être à la fin, pour atteindre l'objectif. Identifier clairement où il manque des choses, peu de choses, et que la personne soit amenée à les compléter pour atteindre l'objectif. Et enfin seulement, on peut attaquer la troisième compétence, qui est de créer à partir de rien une séquence d'actions pour atteindre un objectif simple. Dans l'exemple de déplacement, ben ça peut être, on a un point de départ, un point d'arrivée, et on doit faire les différentes étapes, par exemple avancer et tourner jusqu'à atteindre notre objectif. Euh, la notion d'objectif simple ou complexe dépend de l'âge des enfants et de leur expérience de pensée informatique jusqu'à présent.